Bonsoir, bonsoir, chers téléspectateurs, bonsoir, bonsoir Daphné, bonsoir, <rire> bonsoir Mylène, bonsoir Mylène, <rire> est-ce que je dois encore vous le présenter oui. oui, je savais, <rire> donc je ne présente plus Daphné mais je vais quand même la présenter, voilà. Daphné, notre chère chroniqueuse chez les Boss Ladies, qui va encore nous sortir un bon français bien soutenu, et nous te ça. remercions d'avance pour cela, <rire> et Mylène qui est avec nous déjà depuis un petit moment, Hein ça y est, hein, tu es plus nouvelle, ça est y est, tu es bon, une habituée. tu fais déjà partie de l'équipe, n'est-ce oui, pas? Tu es installée, hein très bien. <rire> et ben, merci, merci les merci filles pour toi. cette émission, je crois qu'elle sera formidable, n'est-ce pas? Oui, Ok, on va remercier ben, qui de droit, n'est-ce pas? Mm -hmm. On va remercier ben, l'apôtre Alain Patrick qui est le visionnaire de cette chaîne, nous te remercions, apôtre. Merci, apôtre, et nous remercions le Seigneur également pour Pasteur Paulette, pour la ministre Sabrina qui est la directrice de cette chaîne, et nous remercions également pour. Pasteur Grass, Pasteur Grasse qui est la CEO de Les Boss Ladies. Donc si tu arrives aujourd'hui et que tu ne connais pas encore Les Boss Ladies, eh bien sache que ce fauteuil, on me l'a prêté. Hein voilà, ça. et c'est Pasteur Grasse qui m'a prêté sa place. Ça. Ça. Voilà, donc c'est elle la CEO, et nous te remercions, nous t'embrassons très très fort, nous pensons à toi ce soir. Bisous, Pasteur Grace. Et nous remercions également les équipes qui sont derrière les caméras, oui, toujours. parce que ça ne se fait pas comme ça. Il y a des équipes derrière les caméras, donc nous remercions David, nous remercions Jean-Paul, nous remercions également toutes les maquilleuses dirigées par Marisa. Regardez comment elles nous ont sublimé. Oui. <rire> voilà, nous remercions toute l'équipe. Et vous, chers téléspectateurs, nous vous disons merci, merci de vous être merci connectés, merci. merci de nous suivre aujourd'hui, merci pour vos commentaires, nous en tiendrons compte, n'est-ce pas Bien sûr. Vos commentaires, vos retours sont importants pour nous. Mm -hmm. Et donc, nous vous disons merci. <rire> voilà, donc aujourd'hui, nous allons aborder un thème. Bon, c'est pas que les autres thèmes ne sont pas importants, mais celui-là nous permet de mettre le doigt souvent sur quelque chose qui nous empêche d'avancer, vraiment. Et quelque chose qui peut être éphémère. Est-ce wow. que je dois annoncer le thème Vas-y s'il te plaît. Honneur. Développer la culture de l'auto-valorisation. Waouh. Amen c'est carrément une culture mm. c'est une habitude qu'on doit prendre mm -hmm. se valoriser, apprendre à se valoriser ne pas toujours attendre que quelqu'un le fasse à notre place mm, oui. bon il y a un proverbe là qui dit qu'on n'est jamais, qu jamais mieux servi que par soi-même ouais. <rire> Bon, c'est pas vrai. valable pour tout, on peut nuancer en oui. étant chrétienne justement mm. on va nuancer sur certaines choses mais en ce qui concerne l'auto-valorisation j'ai envie de dire on n'est jamais mieux servi que par soi-même, oui. donc il est important euh, bah, notamment de connaître sa valeur, n'est-ce pas Pour Bien pouvoir sûr. se valoriser, il faut connaître sa valeur, n'est-ce pas Et euh, nous, nous avons la grâce au travers de la parole de Dieu bah, de connaître notre valeur et notre identité. Mm -hmm. Mais qu'en est-il pour ceux qui ne savent pas comment faire mm -hmm. Donc ce soir, euh, on va vous apporter quelques clés, d'accord euh, c'est une liste non exhaustive. Hein. Ne dites pas que les boss ladies ont dit « c'est comme ça, c'est comme ça <rire> » et on ne sort pas des <rire> bords. Hein? D'accord <rire> C'est une liste non exhaustive. Mm. Mais voilà, le but pour nous ce soir, c'est de pouvoir vous aider à vous valoriser, mais tout en étant équilibré, Ok, okay. Faut qu'on voilà qu'on ait qu un juste milieu. Juste, Exactement. Oui. C'est ça, hein, les filles, n'est-ce pas On va d'ailleurs oui. parler de l'équilibre. Donc vraiment, ce sera bénissant ça. ce soir. Exactement. Amen. Donc restez connectés, merci Mylène. Restez connectés parce qu'on va parler de l'équilibre, mais tout à l'heure. Donc jusque là, vous allez nous suivre. <rire> ok. Donc les filles, euh, qu'est-ce qui peut amener justement donc une personne euh, à ne pas se valoriser Qu'est-ce qui fait que voilà dans sa vie on arrive à un point où on, on ne se valorise pas en fait on a du mal à le faire. Euh, alors moi, je commencerai par dire qu'une personne va se dévaloriser lorsqu'elle n'accepte pas qui elle est mmh. et qu'elle a, elle a envie ou qu'elle a le souhait d'être quelqu'un d'autre. Mmh. Voilà. Mais attends, mais ça, c'est même un thème qui mérite un <rire> <sous -tâme. rire> Mais oui, parce que j'ai envie de dire, mais pourquoi est-ce qu'on voudrait être quelqu'un d'autre ben, Parce qu'on considère que l'autre est meilleure euh, sur plusieurs points que, que nous en fait, tout mmh, simplement alors les autres peuvent être meilleurs en sport, mmh. euh, en mathématiques ou en quoi que ce soit et il n'y a aucun problème à reconnaître que quelqu'un est, est meilleur que soi mmh. mais lorsque je vais dire que euh, ce, ce, pourquoi une personne est amenée à se dévaloriser et euh, le point que j'avance c'est que parce qu'elle elle aurait envie d'être quelqu'un d'autre mmh. c'est en rapport avec ce qu'elle est pas en rapport avec ce qu'elle fait ça. donc toute sa personne et tout ce qu'elle représente elle considérera que ce n'est pas suffisant que ce n'est pas satisfaisant que ce n'est pas assez bien et du coup elle va projeter cette, euh, mmh. cette carence en sublimant en magnifiant le, le voisin ou l'autre personne qu'elle voit un peu de loin et du coup ça crée de l'auto-dévalorisation mmh. oh, exactement ils ont une, une identité qui n'est pas la leur c'est ça Alors oui. que tu nous as vraiment donné une identité, un modèle à suivre mmh. et euh, le modèle qui suit n'est pas le bon c'est ça. C'est exactement ça. Donc en réalité, ils ne connaissent pas la vérité sur leur propre ça. personne. Mm -hmm. ça. Ils se dévalorisent parce que euh, ben, les gens ne connaissent pas leur valeur. Mm -hmm. Et euh, j'aime ce que la parole de Dieu va dire dans Jean 8, 32. Mm « -hmm. Vous connaîtrez la vérité et la vérité Amen. vous affranchira. »« Amen. »« Vous affranchira. Yes. »« Donc la vérité vous rendra libre. libre. »« Amen. »« Quand vous connaîtrez votre valeur... » Vous serez libre. C'est ça. C'est ça, ça, ça en fait. Oui. Et comme ça, vous arrêterez de vous calquer sur une autre personne. Et c'est d'ailleurs parce qu'on se calque sur les autres personnes, mais qu'on n'arrive pas à se sentir heureux, à se sentir mmh. libre. Exact. Parce mmh. que l'autre personne, euh, elle, elle est ce que nous ne devons pas être en fait. C'est ça. Parce que nous, nous sommes autre chose. Et en souvent, fait. quand justement, on se calque sous la vie des autres, on laisse aussi ce champ, cette ouverture aux autres, de pouvoir parler sur notre vie, d'avoir vraiment cet impact négatif sur les, sur les choses, la manière de nous, de nous voir, mm -hmm. la les choses qu'on veut faire. Et euh, la Bible dit bien euh, dans le proverbe 18-21, « La mort et la vie sont pouvoir de la langue, qui aime se répandre en parole mangera les fruits qu'elle aura produits. » Donc vraiment se rendre compte que si nous nous, nous laissons la porte ouverte en, en voulant à tout prix avoir la vie des, des personnes, usurper une identité qui n'est pas la nôtre, mmh. ne pas connaître notre identité, on laisse vraiment la porte en fait au fait d'accepter que les, les paroles dévalorisantes des autres, certes il y aura des paroles dévalorisantes, mais c'est notre choix de les accepter ou de les rejeter. Ça. Et pour ça il faut vraiment connaître mais ça. son identité. Tu vois. Mais parfois on les accepte parce qu'on n'est pas conscient de son identité et c'est ça le problème. Mmh. Et donc on va accepter les mots mauvaises paroles parce que parfois on se rend même pas compte que c'est mauvais mm -hmm. on se dit ah ok et surtout ça. ça dépend aussi de la personne qui nous donne ces paroles exactement parce que on peut aussi recevoir une éducation alors quand on va parler d'éducation c'est pas que les parents d'accord il faut oui. euh, il faut se enfin, le dire le... Oui. il n'y a pas que les parents qui nous éduquent il y a mm. aussi bah, les personnes qui nous entourent les personnes à sûr. qui on, on se réfère ce ça. sont oui. eux qui font notre éducation on l'avait évoqué lors d'une émission précédente mais ce qu'on écoute aussi va nous éduquer, donc il faut faire attention à toutes ces choses. Donc quand on va parler d'éducation, on ne pointe pas les parents, mais on va parler vraiment de toutes ces choses-là auxquelles on se réfère. Et puis il y a les images aussi qu'on nous impose. On nous dit que en fait les réseaux sociaux Autant on comprend que ce sont des plateformes pour que chacun puisse s'exprimer, exprimer, exprimer mmh. son originalité. Mmh. Mais aujourd'hui, on sait très bien que c'est utilisé pour véhiculer certaines images, oui. certaines valeurs, une certaine manière de se conduire. Mmh. Et mmh. ça change d'une génération à l'autre. Il y a longtemps, c'était la blonde très mince. Et puis après, on est, est passé à la femme euh, brunette, ouais. voluptueuse et tout, avec les formes. Donc ça change. Mais en fait, c'est ça, et c'est là où les réseaux sociaux peuvent poser un problème, mmh. parce que euh, beaucoup de personnes vont s'identifier euh, aux gens, euh, comme on va dire, instagrammables. Ouais. C'est même devenu un Et pourtant, interne. même eux, ils ne ressemblent pas à, à ceux qui <rire> ressemblent sur les réseaux. Les amis, je vais vous donner un secret. Là, là, je vais vous révéler quelque chose. Photoshop. C'est ça. Ah. Si vous ne le saviez pas, Photoshop. Mais d'ailleurs, il y a une loi qui, est, euh, qui, qui, qui, euh, qui a été... Euh, euh, décider mm -hmm. euh, pour les influenceurs notamment, mm -hmm. c'est de dire lorsqu'ils utilisent des filtres. Wow. Oh, ça, ils sont magnifique. obligés d'indiquer de, euh, de, sur leur poste euh, avoir recours à des filtres pour leur image, mm -hmm. pour mm -hmm. protéger aussi les consommateurs de leur réseau et notamment peut-être aussi les plus jeunes générations. mais. On ne va pas se leurrer, ce n'est pas que chez les jeunes finalement qu'il y a des complexes. Euh, Bien ça, sûr euh, Voilà, et il y a large. de dévalorisation hein. Ce n'est pas que les, les, les jeunes gens qui se cherchent, mmh. euh, qui. Non, même des personnes qu'on peut dire accomplies, mmh. finalement mmh. peuvent manquer de valeur. Et un autre point que je, vou que je voudrais aussi citer sur euh, bah, pourquoi finalement euh, on se dévalorise ou comment on, on en vient à se dévaloriser, c'est qu'on s'identifie à ce qu'on fait ou à ce qu'on ne fait pas. Oui. C'est-à-dire mmh. que tu te définis où tu décides que ton identité est basée sur ce que tu fais. Donc, si tu es une personne qui fait des bonnes actions, ça veut dire que oui, j'ai de la valeur et mmh. que vous devez m'accepter, vous devez m'aimer pour ça. ça. Et si je fais mal, ah ben non, je ne mérite pas l'amour, je ne mérite pas... Ça. Alors que euh, les actions ne doivent pas définir qui nous sommes. Il y a une différence mmh. entre faire et être. Exact. Et j'avais suivi euh, tout récemment un... Un reportage mmh. sur une chanteuse qui euh, mais qui était vraiment à succès mmh. qui au bout d'un moment de sa carrière bah, quand elle était au point culminant de sa carrière mmh. justement a eu comme un, une dépression euh, parce ah. que les gens aimaient le, le, les actions oui. mais ah. pas la vraie personne donc elle a basé toute sa stratégie euh, artistique musicale et tout sur la base de quelqu'un mmh. ou de quelque chose qui n'existait pas, wow. mais c'est pas ça. la vraie elle et du coup lorsqu'elle a réalisé mais ça c'est pas moi, wow. les, les records les disques vendus, oui mais mmh. ce n'est pas ma personnage. personne mmh. c'est le personnage, personnage. c'est pas moi et du coup ça a été très compliqué pour elle euh, par la suite et, et, et pour finir je veux toujours revenir à Christ parce qu'on est chrétienne et ouais. c'est finalement les, euh, ce qu'on qu aime partager, que le Seigneur mmh. soit glorifié, L'œuvre du Christ elle est basée sur la mort et la résurrection de quelqu'un Amen. elle n'est pas basée sur ce qu'il a fait c'est à dire quand je dis ce qu'il a fait c'est que euh, c'est pas basé sur les miracles, c'est pas basé sur les guérisons, mmh. vous, demain vous allez chez un féticheur, il peut vous guérir en fait yes. d'un mal, vous pouvez aller chez un sourcier ou euh, je ne sais pas quelqu'un qui lit le pendule et on peut vous donner des breuvages ou faire des choses cette personne elle pourra peut-être éradiquer le mal mais c'est pas la question, la question c'est de s'identifier en une personne qui est Jésus Christ et qui est assis mmh. sur le trône de gloire Amen. Voilà. et comme le disait notre homme de Dieu là Apôtre, ben souvent, on va plus, on va s'investir sous l'image et non sous l'intégrité. Alors ça. que l'important, c'est vraiment notre intérieur. Et souvent, les personnes vont, vont plus projeter l'extérieur, l'entretien mmh, mmh, de, de l'image que les autres ont d'eux, alors qu'ils ne travaillent pas sur euh, l'image. La chose qu'ils sont réellement, et souvent, c'est pour ça que les stars, les personnalités publiques, souvent, ils se retrouvent à basculer, souvent, dans des maladies mentales, dans des dépressions. Parce que tout simplement, lorsque toutes les lumières sont éteintes, lorsqu'ils se retrouvent seuls chez eux, sans leur... Euh, ils font face à heure, leur vrai, ben, eux, ben, voilà, en fait. Ils se regardent ils se disent... mais Enfin, qui je suis ben, Qu'est-ce que j'ai accompli Qu'est-ce que, qu que j'ai fait de ma vie Et vraiment, ça. ils se disent, mais ce que je suis vraiment, personne ne le connaît et personne ne l'aimerait finalement pour ce que je suis. Donc je suis obligée de rester ça. dans mon personnage pour plaire finalement. Mmh, mmh. ben, c'est ce qui s'appelle s'inventer une vie. Hein. C'est ça. Non mais, <rire> mais c'est vrai. Hein, c'est ce qui s'appelle s'inventer une vie. En fait, on s'identifie à ce qu'on n'est pas. Ça. On ne travaille pas ce qu'il faut travailler. Et on espère être transformé. Mmh. Le schéma n'est pas bon. Mmh. Euh, on nous dit souvent, on a appris et on l'a aussi expérimenté. Nous-mêmes en étant chrétienne. Mmh. il faut d'abord être pour avoir. Mmh. Mmh. Mais oui, euh, donc qui tu es va déterminer ce que tu seras et même ce que tu feras. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui va poser de bonnes actions, ça ne veut pas dire qu est, euh, que c'est une bonne personne. Mmh. Ça. Voilà, donc on peut poser des bonnes actions... Mais le cœur n'y est pas, en est fait. Ça, Et oui, ce oui. genre de choses ne perdurent pas, en plus, Amen. en général, quand ce n'est pas fait avec le mm. cœur. D'ailleurs, la parole nous dit que Dieu regarde au, au cœur. cœur. Ce Amen. sont les hommes qui regardent, en fait, à l'apparence, qui regardent Exactement. à ce qui frappe à l'œil. Mm -hmm. En fait, voilà, donc, à qui est-ce que vous voulez plaire Est-ce mm. que c'est aux hommes ou est-ce que c'est à Dieu, -ce à Dieu mm. Donc, moi, je crois... Hein, est en accord avec la parole qu'il faut d'abord plaire à Dieu donc Amen. il faut travailler vraiment son cœur même la Bible nous le dit qu'il faut garder notre cœur parce qu'il est source de la vie c'est notre Amen. cœur qui est source de vie donc Amen. il faut vraiment entretenir son cœur il faut d'abord travailler son intérieur son être son être intérieur en fait pour pouvoir projeter justement quelqu'un de bien pour pouvoir projeter bah, qui nous sommes réellement Amen. en fait c'est ça la vérité c'est qu'on doit d'abord entretenir son cœur Cœur pour connaître sa valeur. Amen. Amen. Ah oh là là, mais il y a tellement de choses à dire <rire> en fait. Il euh, y a riche, tellement hein. de choses à dire en fait sur ce point qu'on pourrait en faire toute une émission. Oui. D'ailleurs, Daphné, je vous ai dit avec son français, elle, elle a commencé, n'est-ce pas oh. Et On allait même développer un sous-thème <rire> <Voilà>. dans, <rire> dans un point qu'elle a apporté. <rire> mais oui, bon, pourquoi pas Peut-être hein, une prochaine émission. Mmh. Mais oui, pourquoi pas mmh. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Vraiment, ce thème sur la dévalorisation, c'est très intéressant. Restez avec nous, les amis, jusqu'à la fin, parce que, comme je vous l'ai dit, on va parler d'équilibre. Mmh. On va aussi vous donner quelques mots d'encouragement. Donc, restez, ne partez pas. Mmh. Amen. Yes. Amen. yes. Amen. OK. Donc, euh... ah oui, alors, attendez, j'avais aussi un autre point... Euh... Euh que Mylène a, a soulevé tout à l'heure, mais qu'on n'a pas trop étayé mmh. euh, par rapport aux choses que les gens peuvent dire sur nos vies, les déclarations. Mmh. Alors, euh, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un euh, dit quelque chose de mauvais sur nous Déjà, bah, on ne l'accepte pas, premièrement, mmh. et ensuite, on, on, on détruit, on brise, mmh. on, on renverse la parole qui a été dite, soit en disant le contraire de nous-mêmes, soit du coup en disant tout simplement je brise la, cette parole qui a été dite sur moi ce, ce, ce, ce, ce découragement ce, cette dévalorisation qui a été mm -hmm. dite à mon encontre vraiment je la l'annule, je la brise et vraiment avoir cette conscience pas juste le dire mais vraiment avoir la foi que cette chose était contraire mm -hmm. à ce que tu es et mm -hmm. que ça, ça n'arrivera pas de toute façon Amen. alors moi je dirais aussi se poser la question pourquoi je l'accepte mm. parce que finalement on accepte ce sur quoi on a été construit mm. L'évangile ça veut dire bonne nouvelle Amen. et c'est pas que bonne nouvelle c'est en fait une bonne nouvelle tellement bonne qu'il est difficile de la croire en réalité oui. c'est ça que ça veut dire évangile et c'est difficile à croire pourquoi parce que l'humain est malheureusement depuis la chute d'Adam et Ève mm -hmm. euh, sous la loi du péché mm. donc comprendre qu'il y a des choses bonnes pour lui des choses excellentes et merveilleuses c'est compliqué. Yeah. Mais c'est parce que c'est basé sur la loi du péché, à la base, ouais. d'accord Donc du coup, toi, pourquoi est-ce que tu acceptes ta mauvaise pensée Mais c'est parce que tu es construit d'une manière qui est négative. Mmh. Donc ça va être plus logique pour toi de croire que, effectivement, cette parole de, de, de dévalorisation, elle est vraie. Mmh. Alors qu'à l'inverse, euh, une Mylène qui, arrive, qui va arriver toute gentille et qui va te dire « Oh mais, euh, malex tu sais, quand tu portes ce rouge à lèvres, ça te va super bien, tu vas avoir du mal à le croire. » Exact. Donc se poser la question, mais pourquoi Pourquoi mmh. j'y crois Pourquoi j'accepte ça Osons euh, remettre en question mmh. les, les façons dont nous nous sommes bâtis. Mmh. Osons des fois remettre en question ce que nous représentons ou ce que nous pensons représenter parce que ça peut même. être basé sur des, des fausses croyances. Et justement, se dévaloriser ou croire que nous ne sommes rien ou que nous ne valons pas grand-chose, finalement, c'est une fausse croyance. C'est une fausse croyance. Et j'ai même envie de dire par rapport à ça, euh, qu'en réalité, on le sait. Que ce sont des mauvaises paroles parce qu'on n'est pas à l'aise avec ce qu'on est en train de nous dire. C'est ça. Et on voit que ça nous détruit. Voilà. Alors si on vous dit des mauvaises paroles jusque là mmh. vous pensiez que c'était normal, mais en vous ça produit vraiment quelque chose de bizarre, un sentiment mmh. négatif qui fait que vous vous recroquevillez, que vous euh, vous, vous comment dire, comment dire se, se retourner sur soi-même là. Je se sais replier peu. sur soi-même. Se replier, genre, voilà, genre. Se, se renfermer exactement. Mmh. Alors ça veut dire que ce n'est pas bon et vous ne devez pas accepter ces paroles. C'est ça, en fait, le corps, il envoie des signaux aussi. Le corps envoie, le des, corps envoie signaux. des signaux. Même, voilà, vous sentez qu'après, quand vous avez fait un discours dévalorisant que vous ne vous sentez pas bien, c'est un signal, en fait, que oui. ce n'est pas bon pour vous et que vous n'avez pas Exactement. à vous nourrir de ce type de parole parce que, finalement, ça va laisser un mauvais fruit. Et comme oui. tu l'as dit... La, la langue en fait elle produit un fruit ça peut être un bon fruit comme un mauvais non, fruit bien sûr Alors, on va féliciter on va on va faire des compliments à ces personnes qui se trouvent médiocres qui se trouvent pas pas, pas assez en fait euh, courageuses pas assez excellentes et quand justement ils vont recevoir ce, ce compliment, ils vont dire mais mais non mais mais je trouve que j'ai pas fait assez j'ai pas fait euh, j'ai pas atteint le niveau que je voulais où je voulais aller alors que ben, le progrès est là le l'acte est là l'excellence c'est là il faut tout simplement se rendre compte que si quelqu'un te le dit et que si cette personne est bien intentionnée mm -hmm. elle te le dit pas pour te mentir c'est que ben c'est la réalité et que c'est toi qui dois faire ce travail de déraciner les mauvaises mm -hmm. choses que certains, ou que toi-même des fois, a mis à euh, planter en toi mmh. pour recevoir les compliments, recevoir les bonnes choses que les autres ont à t'apporter. Mmh. Parce que souvent, on fait les autres mentir. On dit aux personnes que ce que tu dis est faux. Ce mmh. que tu dis, tu te ah, en train sur moi. moi C'est faux. Aïe, aïe, aïe. C'est ça, mais ça c'est un problème parce que justement, euh, ça c'est pour les personnes qui sont trop exigeantes avec elles-mêmes mmh, aussi. Mmh, mmh. Ça. Donc ça aussi c'est un problème, c'est-à-dire on peut être exigeant avec nous-mêmes, mmh. mais il faut être équilibré en ça. fait. Mmh. Il faut être équilibré, mmh. c'est-à-dire qu'il euh, faut aussi se laisser le droit à l'erreur parce que je Amen. crois que s'il n'y a pas d'erreur il n'y a pas d'innovation ah, wow. surtout, la, surtout la bienveillance mm. envers, souvent on parle de bienveillance, bienveillance envers les autres il y a aussi la bienveillance envers nous s'accorder envers en fait, s'aimer soi-même et s'accorder mm. du crédit, s'accorder du temps pour que ben, la manifestation du projet de Dieu puisse vraiment avoir lieu mais en sa saison et vraiment ça. ne pas Amen. se dévaloriser parce qu'on ne voit pas les choses arriver tout de suite mm. Mm. Mm. et souvent c'est ce qui se passe c'est ça, mm. donc il faut se laisser ben, le droit à l'erreur en fait, euh, si on ne fait pas d'erreur, bah, on n'apprend pas, hein, tout simplement. Ça, ça. Donc, euh, et puis, peut-être se dire, ce n'est pas une erreur, mais je vais découvrir une nouvelle façon de faire les choses. C'est ça. Donc, euh, moi, je crois vraiment que le langage a, a, a une grande importance. Hein. Mm -hmm. Le langage a vraiment de l'importance bah, pour, pour se bâtir, en fait, oui. pour bâtir notre être intérieur. Donc, le fait de dire les choses à voix haute, c'est ce qui va nous construire aussi intérieurement. Amen. C'est pourquoi donc, on dit de ne pas accepter les mauvaises paroles, parce que si vous les acceptez, c'est ce que vous allez devenir, malheureusement. Yes. Oui, c'est ça, donc, malheureusement. Voilà. <rire> donc voilà, rejetez ces paroles qui créent en vous un sentiment de mal-être, et dites le contraire. Quelqu'un qui vous dit « tu n'es pas capable », alors, à la limite, on ne vous dit pas de cracher au visage de la personne, <rire> Non, on n'a pas dit ça. On reste chrétien, on reste à, le fruit de l'esprit, bien sûr. Même pour ceux qui ne sont pas chrétiens, je ça, veux dire, personne ne crache au, vis, au visage de l'autre. T'imagines, parce qu'il y a des parents qui sont comme ça, par exemple, oui. ou des personnes aînées. Ça peut être un grand vrai. frère, une grande soeur, un grand cousin, etc., qui va te dire, mais tu n'es pas capable. Alors, tu ne vas pas ça. lui manquer de respect parce que tu n'es pas ça. au même niveau que cette personne. Exactement. Okay mais tu vas peut-être l'écouter comme ça, et après, tu tournes les talons et tu dis, je suis capable. Amen. Je suis une personne forte, mmh. je suis agile, je suis habile, Amen. je suis une bonne personne, etc. etc. Voilà. Donc là où on va dire « tu n'es pas, refuse ». <rire> Et souvent les pasteurs disent qu'il faut souvent déclarer que, nous, que de, en disant « je suis ». Parce que « je suis » c'est vraiment le propre de Dieu. Le fait yes. de dire « je suis mer merveilleux, je suis magnifique, je suis intelligente ». Vraiment c'est le propre de Dieu. Et mmh. c'est souvent dans nos déclarations, pour ceux qui ont vraiment besoin de ce courage tous les jours pour voir euh, réellement le, le, la vraie chose, la vraie image qui, que Dieu a de, à Dieu que Dieu a deux, ben, tout simplement de dire ⁇ je suis ça, je suis tel, je suis cette chose ⁇ Et ça permet vraiment d'avoir ce courage, d'avoir cette foi, cette assurance mm. que, que nous sommes réellement ces choses. Et petit à petit, ce Amen. sera tout à fait normal, tout à fait naturel. Et on va revêtir tout naturellement ces choses qu'on a déclarées. Aux aussi longtemps qu'on qu qu a besoin quoi, finalement. Amen. Ok, donc pour faire un petit récap, les choses qui vont nous amener à, à nous dévaloriser, donc il y a la mauvaise éducation, il mmh. euh, y a les mauvaises paroles, il y a le fait aussi d'être trop exigeant mmh. euh, avec nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'on a dit encore là On a dit euh, le fait de, de, de préférer l'autre, ah, oui. de, de croire que l'autre est toujours meilleur, oui. euh, et puis euh, s'identifier par rapport à ce qu'on fait de bien et pas bien. Merci Daphné, Après, je vous l'avais dit. <rire> mais oui, alors c'est là qu'on va soulever du coup un nouveau point par rapport à ce qu'on a abordé juste tout à l'heure, ok euh, Le fait d'être équilibré, le fait d'être humble. Mmh. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à ça Alors dans mmh. proverbes 29-23, la parole nous dit que l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Waouh. Voilà. Donc, l'orgueil, c'est vraiment le contraire de l'humilité. Donc, OK, faut se valoriser, mais... Euh, faut être équilibré. faut être équilibré. Surtout le thème, vu le thème s'auto-valoriser, mmh. il y aura un temps pour s'auto-valoriser, il y aura également un temps pour écouter les critiques, écouter les remarques, mm -hmm. écouter vraiment les choses que les sages, nos autorités, nos parents ont à nous dire et, non, et ne pas se dire, non, je me suis auto-valorisé ce matin, donc ce que tu m'as dit n'a pas d'importance, n'a pas d'intérêt pour mm -hmm. ma vie. Amen. Et, et derrière, ah. derrière ta critique, j'irai dans ma chambre et je vais m'auto-valoriser encore sans tenir compte des choses que tu m'as dites, tu mm -hmm. vois. Et c'est vraiment ce que dit, par exemple, Proverbe 15, 31, 33 qui dit, Qui prête une oreille attentive aux critiques constructives habitera parmi les, les sages, qui okay. refuse d'être repris, se méprise lui-même, mais qui écoute les avertissements acquiert du bon sens. La crainte de l'éternel est une écoute de sagesse avant d'être honoré, il faut savoir être humble, tu vois. Wow. C'est vraiment ça, il faut certes s'auto-valoriser, c'est très bien, comme on l'a dit dans les précédentes parties, c'est mm -hmm. vraiment une clé pour, euh, pour la confiance en soi, pour l'estime de soi, mais mm -hmm. c'est aussi important pour l'équilibre, pour l'humilité, de, de savoir également se rabaisser, savoir écouter, savoir bah, être remis en place, aimer la correction aussi, oui. et Amen. pas forcément les, les paroles négatives, dévalorisantes, mmh. mais les, les critiques constructives, je dis bien. Oui, c'est différent. Il oui. Oui. faut savoir également écouter les choses qui sont bonnes pour nous. Ça. Et vraiment identifier les choses bonnes pour nous. Mmh. Même mmh. si elles ne nous font pas plaisir. Exact. Alors je dirais que l'orgueil, c'est euh, euh, quelque chose qui va malheureusement sortir des cadres. Mmh. Qui sort des bords. C'est de l'abus, en fait. Il y a un enseignant qui disait que l'humilité c'est de s'apprécier à sa juste valeur. Yes, ah, Donc, ça, ça il y a bien. de l'appréciation, mm -hmm. mais l'appréciation qui est juste. C'est une appréciation qui ne sort pas des cadres, qui mm -hmm. ne sort pas, euh, finalement, de ce qui va être sain euh, pour une personne ou pour quiconque écoutera cette euh, valorisation qu'on pourra verbaliser. Mm -hmm. D'accord Donc, nous avons, par exemple, David, qui mm -hmm. va dire dans le psaume 139, au verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Mm » -hmm tes œuvres sont, ad sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mmh, Ça Amen. veut dire que même mmh. en se valorisant, il n'oublie pas que ce qu'il valorise, ce qu'il apprécie de yes. lui-même, en fait, est tiré de la part d'un créateur yes. qui fait les choses à la perfection. Amen. Amen. Je me rappelle que j'avais un ancien euh, responsable du groupe des jeunes qui mmh. disait que la création révèle le créateur. Wow. Ça veut dire que lorsque tu réalises que quelque chose est bien fait, c'est parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui l'a bien fait. C'est ça. Donc une yes. personne qui est humble, c'est une personne qui peut très bien voir yes. qu'il est beau, mm -hmm. qu'il est intelligent, ou qu'elle est, euh, qu est belle, qu'elle sait parler, mais qui reconnaît mm -hmm. que même dans son degré le plus élevé de, de, de perfection, mm -hmm. il y a toujours un cran au-dessus. C'est de ne jamais euh, oublier. Que, euh, en fait, tu n'es pas le centre du monde. Et souvent, wow. dans la société, on va promouvoir euh, le self-made, le fait que les personnes se font mm -hmm. seules, les personnes euh, se construisent seules. Et souvent, bah, c'est ce qu'on essaie d'inculquer justement à ces personnes, qu'on doit être justement ces God-made, ces, God ces personnes qui sont façonnées par Dieu mm -hmm. et qui reconnaissons, qui, comme disait Daphné, qu'il y a une puissance au-dessus, que nous avons également des autorités mm -hmm. que Dieu a placées au-dessus de nous, nos parents également, et que nous sommes, ne sommes pas faits seuls. On s'est fait grâce ça. à des personnes Amen. et souvent il bah, y en a qui, qui en ont conscience mais qui préfèrent bah, se mettre cette étiquette de self-made parce que mm -hmm. c'est bien vu tout simplement. C'est ça, tu vois. Donc du coup, <rire> le fait de ne pas croire en Dieu, c'est de l'orgueil. <rire> voilà, voilà c'est dit. <rire> non mais c'est vrai, enfin je veux dire, on sort d'où. Bah oui, et puis même tout ce qui a été créé là, c'est venu comme ça. C'est venu juste, comme ça. Euh, en un claquement de bois c'est arrivé. arrivé. Vous savez, même dans, dans l'histoire, même de la, de la science, peut-être que tu sauras dire, mais il y a un savant qui a. Une fois reconnu que la Terre n'était pas le centre de l'univers et qui a été vraiment très critiqué, mmh. voire qui a failli être tué pour ça, lorsqu'il a reconnu que la Terre était placée dans un système qui gravitait lui-même autour mmh. du Soleil, qui était qui gravitait encore autour d'autres euh, galaxies, etc. Parce que mmh. en fait, t'es pas le centre. Et ça a beaucoup euh, euh, suscité donc, de, de réactions négatives mmh. dans la manière dont on éduquait les personnes, dont on ça. parlait aux gens. Mmh. Non, en fait, tu n'es pas le centre du monde. Quand on vient à apporter une connaissance, une révélation mmh. qui n'est pas la leur, ben, c'est faux forcément. Ils ça. Ne, ne prennent pas forcément la conscience et n'acceptent pas quelque chose qui n'est pas selon leur mentalité. Parce ça. que ça a été bien enraciné dans leur tête et c'est bien dommage. C'est ça, mais je veux dire, et puis Dieu est pour tout le monde en fait, hein, même pour ceux qui ne croient pas en lui, Dieu agit ça même reste. dans la vie de ces personnes-là. Oui. Euh, J'aime quand l'apôtre dit toujours, toi qui te réveilles, qui t'es réveillé ce matin, mm. mais si on met ton réveil, il dit quoi de et mettre si les... on met ton réveil au cimetière, voilà, personne ne ah. se réveillera. Se réveillera. Mm. Mais oui, parce qu'en réalité, ce n'est pas le réveil qui nous a réveillés, parce que mm. parfois le réveil oublie de sonner, mm. ne sonne pas, mais on va quand même se réveiller à un moment donné. Exact. Mais qui vous réveille c'est Dieu. Dieu hein. ah vraiment, c'est Dieu. Hein. Ah, oui, totalement. C'est ça. Donc, il faut être équilibré, en fait. Il faut vraiment faire Exactement. preuve d'humilité. Et c'est-à-dire, euh, tu es jolie. Ouais, je sais. Non, merci. Merci. <rire> non, c'est vrai, merci. Vrai. Oh, gloire à Dieu. Oui, pourquoi gloire à Dieu Parce que c'est lui qui fait ça. ça. Mais vous savez qu'il y a des personnes pour qui c'est dur de dire merci aussi C'est-à-dire wow. qu'elles elles sont tellement dans un degré de dévalorisation qu'un compliment elles vont trouver l'antidote, j'ai mmh. envie de dire, à ce compliment. Tu es belle. « Ah oui, mais c'est la coiffure qui fait ça. »« Oh non, mais tes joues. »« oh, C'est Marisa qui m'a bien maquillée. » Alors, on ne dit pas qu'elle ne va pas sublimer, oui. parce qu'elle est talentueuse, mmh. mais accepter aussi qu'on vous elle fasse des compliments. Base, quoi. Elle, elle part de quelque voilà, chose. Voilà, qu accepter qu'on vous fasse des compliments et osez le prendre, vous avez le droit. On a ça. le droit de recevoir de l'amour, de l'attention, de mmh. des compliments euh, des personnes qui nous entourent et de ça. les accepter. Parfois, on n'accepte pas de simples choses euh, de la sorte parce que on est vraiment dans une dévalorisation est qui est très ancrée et très profonde en soi. Et ça, c'est un manque d'équilibre. Ne, ne faisons dit... pas preuve de fausse humilité. C'est ça. Et souvent, comme tu le disais Daphné et Malek, tout simplement, des fois, on, va on veut mourir aux critiques, mais on ne va pas mourir aux flatteries. On va se dire, tiens, je veux mourir à l'offense, je veux mourir aux critiques, comment je dois faire, Seigneur Et tout simplement, quand on va recevoir une flatterie, on va bien l'accepter, on va bien content, ça va gonfler notre orgueil mais par contre quand on va recevoir une critique on va recevoir euh, une, une, quelque chose de constructif euh, que quelqu'un va nous offenser on va mal réagir alors qu'on demandait au Seigneur à l'instant comment je peux faire <rire> et vraiment un jour le Saint-Esprit m'a révélé que quand je recherchais justement à mourir aux critiques à mourir aux offenses, à vraiment ne plus me dévaloriser mm -hmm. il m'a dit en fait si tu veux mourir à l'offense, si tu veux mourir aux critiques tu, dois, tu vas devoir mourir aux flatteries alors, tu, tu peux expliquer ce que c'est que mourir à quelque chose, du coup, parce que tout le monde... Euh... Bah, vraiment, le, le fait de vraiment mourir, c'est que, euh, certes, tu vas, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le recevoir, qu'on ne va pas l'accepter, qu'on ne va pas y faire face. C'est que, tout simplement, si tu fais face à une offense, à une critique, tu l'acceptes, tu ne bouges pas tes oreilles. Mais, par contre, il faudra ne pas engager tes émotions, ne pas engager mm -hmm. bah, ta chair, ne pas engager bah, les choses qui pouvaient te retenir. À l'avance, comme la colère, comme, le, comme euh, la tristesse, comme la, la dépression, ne pas les yes. engager, mais tout en les acceptant, bien sûr. Et pareil pour la flatterie, aimer les compliments, accepter les compliments, comme l'a dit Dafté, dire merci, mais ne pas enfler son orgueil, ne pas également bah, investir ses, ses émotions dans, dans ce compliment, dans cette flatterie, dans ces félicitations. Mm -hmm. Faut vraiment l'accepter tout simplement pour ce qu'il est et euh, avancer, ne pas mm -hmm. rester mm -hmm. en fait sur ces choses, tout simplement mm -hmm. avancer. C'est vrai, c'est ça. Il y a un temps pour tout. Hein. C'est ça. Excuse-moi, je, je, excuse -moi, je oui, peux je rajouter quelque chose Bien sûr. Alors, on a parlé d'orgueil qui est, euh, on va dire, un peu grossière, mm -hmm. ou communément, euh, les personnes qui en font de trop. Mm. Mais j'aimerais aussi parler de l'orgueil subtil. Mm. L'orgueil subtil, c'est le fait de se mettre constamment dans une position d'infériorité, mm. même quand ce n'est pas nécessaire. Yes. Ça wow. veut dire que... Euh, tu veux toujours montrer comme si toi, c'est... Oh non, c'est moins bien. Oui, oh c'est euh, minime. En fait, c'est mmh. rabaisser volontairement ce que l'on fait et de ne pas savoir, encore une fois, la, la, la, le, le, le valoriser à sa juste valeur. Mmh. Et ça, c'est subtil parce qu'on va se dire que oh, ouais. cette personne, elle est humble. Est Mais ça. non, elle n'est pas humble parce qu'elle se sent le besoin. De, de, de manifester euh, une personnalité qui, qui n'est pas la sienne mmh. j'espère que vous, vous voyez mais bien, bien sûr. Coup, voilà. ça, ça attire l'attention ça attire la pitié c'est des, voilà, des pour se faire bien voir finalement que cette personne va faire preuve d'un orgueil que j'appelle subtil parce qu'il est difficile à déceler souvent mmh. on va se dire que c'est les personnes qui font moi je, moi je, moi je alors qu'à l'inverse vous avez les personnes qui sont dans le moi, moi je mais pour être tout le temps derrière, pour ça. être tout le temps oh, c'est la petite dernière, oui mais moi j'arrive pas je suis euh, euh, petite, je suis euh, la plus pauvre, je suis la, la moins mais c'est aussi je suis, mais dans, dans, dans un mauvais sens en fait, c'est pour, mmh. oui, pour se, ça. se faire bien voir des autres mais pourtant ce n'est pas forcément le... le, le, le l'essence même, mm. le but de, de cette personne-là. Et, mm. et, et puis, elles ne se rendent pas compte, en fait, ces personnes-là, à ce moment-là. Elles ne s'en rendent pas compte, malheureusement. Mm. Euh, bah, comme on l'a dit, en fait, l'éducation joue aussi, joue aussi pardon, oui. un très grand rôle. Oui. Donc, à ce niveau-là, Certaines personnes ne s'en rendent pas compte. Il ah, y en a qui le savent. Hein. Mais là, je vais parler de celles qui ne le savent pas forcément. Mais c'est vrai, oui. on va faire des compliments. Oh, j'aime bien comment t'habiller. Ouais, non, je sais pas. Oh, j'aime bien comment t'es coiffée, t'es maquillée. Ouais, non, mais c'est parce que ça, ça, ça. Oh, j'ai raté le devoir et tout. Et puis tu pètes les scores avec ton 19 <rire> et demi mais, sur voilà. 20, par exemple. Oh, non, non. Et puis, la puis, voilà la fausse ah, humilité. Voilà la fausse humilité. J'ai pratiqué. Si vous voulez pratiqué. un exemple un peu plus concret d'orgueil subtil, ça peut être le complexe d'infériorité. Yes. En fait, le complexe d'infériorité, c'est une forme d'orgueil, mais qui est beaucoup plus subtile parce qu'on se dit que la personne, elle se dévalorise. Mmh. Mais tu peux être orgueilleux et te dévaloriser de la même manière que tu peux être orgueilleux et te sur survaloriser, c'est-à-dire que tu veux euh, exercer de l'ascendant sur quelqu'un. Mmh. Donc, une personne qui se dévalorise tout le temps, c'est aussi de l'orgueil parce qu'elle ramène toi à elle, mmh. mais, ouais, mais de ouais, manière ouais. négative. Donc, l'orgueil, c'est ça, mmh. c'est de tout ramener à soi. À soi. Peu voilà. importe la manière, soit trop, soit pas assez. Exactement. <rire> Donc en gros, n'en faites pas trop, <rire> voilà. mais n'en faites pas moins non plus. C'est ça, ça <rire> l'équilibre en fait. C'est ça l'équilibre. Voilà, Et ça. Amen. Avant de voir pourquoi est-ce qu'il faut se valoriser, parce que oui, il faut se valoriser, les gars. Oui, c'est important. -ce pas euh, on va quand même vous, euh, vous rappeler que vous pouvez nous soutenir si vous le souhaitez, bien évidemment. Si cette émission vous bénit, et ainsi que toutes les autres émissions, bien évidemment. Donc si vous êtes bénis en étant sur cette chaîne, vous pouvez bah, faire vos dons en utilisant le lien PayPal qui sera affiché juste en bas de votre écran. Voilà. Donc, on va voir pourquoi se valoriser. Parce qu'il faut se valoriser, n'est-ce pas Oui, exactement. Okay. Alors, pourquoi se valoriser, les filles Parce que Tout simplement, qu'est-ce que se valoriser, justement C'est quoi Pour vous, c'est quoi se valoriser ben, C'est s'estimer déjà sa juste valeur. C'est connaître qui nous sommes. Okay mm -hmm. On a dit tout à l'heure que la vérité nous affranchira. Donc, yes. euh, c'est connaître vraiment qui nous sommes à la lumière de la parole de Dieu, j'ai envie Amen. de dire. Connaître notre identité. Donc à sein. partir de là, j'ai envie de dire pourquoi se valoriser bah Aussi pour impacter Amen. Parce que nous avons tous une destinée, euh, j'ai envie de dire que nous ne sommes pas nés pour rien. Oui. Donc en vrai, si tu es né, que tu es là et que tu nous regardes, mais que tu te sens incapable, il y a un problème. Oui, c'est ça. Il y a ça. un problème parce que mmh. nous avons tous quelque chose à faire que mmh. le Seigneur yes. attend de nous. Mmh. Euh, la Bible va dire dans Jérémie 29, 11 qu'il a des projets de bonheur et non de malheur Amen. afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Oui. Donc en réalité... Merci voilà. Seigneur. Et c'est vraiment, quand j'ai cherché la définition de valoriser, c'est vraiment donner, faire prendre de la valeur à quelque chose ou quelqu'un. C'est mmh. vraiment élever quelqu'un, s'élever soi-même mmh. pour, qu pour que cette personne ou que nous-mêmes, nous soyons capables de, de voir notre valeur et même plus. Mmh. Donc vraiment, c'est quelque chose euh, à vraiment savoir cette question, mais comment on peut vraiment se, se valoriser mmh. et, et là, dans, dans, le, dans le milieu encore plus optimal. Quoi. Mmh, mmh, mmh. Amen. Alors Amen. je dirais aussi pourquoi se valoriser ou si on peut aussi comment se valoriser mais c'est d'apprendre à s'aimer vous savez c'est un commandement du Seigneur oui. hein, parce qu'on aime beaucoup parler des dix commandements tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère ok, alors on nous dit tout ce qu'on ne peut pas faire Seigneur quand même dans son infinie sagesse, là, il n'y a pas des choses qu'on peut faire Eh bien, si. si, vous pouvez vous oui. aimer. D'accord Et la Bible va nous le dire dans Marc 12, au verset 31. Voici le second. Donc, il parle des commandements, mmh. et c'est bien, Jésus-Christ a condensé. Mmh. Ok En deux commandements, je vous lirai uniquement le second. Il dit Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mmh. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Exactement. D'accord. Donc tu aimeras ton prochain comme toi-même. Apprends à t'aimer mmh. et tu sauras te valoriser. Apprends ça, à te fond. regarder dans le miroir sans tomber amoureux de ton reflet comme Narcisse, ça, mais <rire> apprends à te <rire> regarder toujours. et à accepter ce que tu vois. Ce que exact. tu vois en face de toi, c'est une histoire. C'est euh, un chemin, c'est un parcours, c'est un message, mmh. c'est un vrai. ministère peut-être. Mmh. Ce que tu sais de toi, c'est un, une semence qui va, une fois qu'elle sera en terre, va germer et ça. va produire du Amen. fruit en abondance mmh. pour des multitudes. Mmh. On nous dit d'aimer son prochain comme soi-même. Le Seigneur n'est pas bête. Il, nous, yes. il veut que nous soyons sages et équilibrés. Yes. Ça veut dire que tu ne peux pas bien aimer les autres si tu ne t'aimes pas toi-même. Donc Pourquoi Exactement. se valoriser Pour savoir valoriser les autres. Amen. Lorsque tu es dans un amour démesuré pour quelqu'un, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'idolâtrie. Mmh. Et ça, yes. c'est euh, une chose dont le Seigneur a horreur, l'idolâtrie. Donc l'objectif pour ne pas tomber dans l'idolâtrie face à quelque chose ou à quelqu'un, c'est d'apprendre à s'aimer pour pouvoir aimer l'autre. Exactement. Exactement. Il y a aussi les dépendances affectives mmh. oui, qu'on peut qu'on peut aussi mettre dans le même re registre en fait. Les ça. personnes qui sont dépendantes affectives, c'est qu'elles dépendent de l'amour que vous pouvez leur porter parce qu'elles ne s'aiment pas suffisamment. Mmh. C'est ça. Donc on ne peut pas avoir une quelconque relation, donc que ce soit une relation amoureuse ou une relation amicale, amiale, euh, peu importe avec une personne, mmh. si on ne s'aime pas soi-même. Amen. Parce qu'on est incapable d'aimer en fait mmh. à ce mmh. moment-là. Donc mmh. si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer une autre mmh. personne. Parce on est, on est juste apte en fait à, à recevoir et pas à donner. Mmh, exactement. Final. Et souvent on se dit euh, comme disait Daphné, bah, se dire que c'est Dieu qui nous a donné ce corps, c'est Dieu qui nous a donné ce visage, mmh. c'est Dieu qui nous a donné cette personnalité, oui. ce tempérament et qu'on doit, on de toute façon on, on, on va mourir avec ah, maintenant je sais qu'il y a la chirurgie il y a, les, il y a toutes, sortes, toutes sortes de coaching par rapport à la personnalité, mais finalement le fait de, de, de garder en fait ce que Dieu nous a donné, de le perfectionner de vraiment bah, le, le mener à quelque chose d'optimal, mmh. mais ça nous permettra de vraiment reprendre, reprendre confiance en nous, de nous valoriser pour ce qu'on est et non pas transformer en fait ce que Dieu nous a donné au départ. C'est super que tu parles de tempérament parce que euh, <rire> tout dernièrement on en a parlé yes. Hein, yes. dans le cadre euh, de l'église, donc de nos groupes euh, d'édification. Yes. Euh, en fait, ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il ne, ne laisse rien au hasard. Mmh. Tu as dit mmh. qu'on peut changer au niveau euh, voilà, corporel, la chirurgie et tout. Yes. Mais votre personnalité, vous ne pouvez pas. La mmh. personnalité, euh, en fait, c'est l'expression d'une personne. Mmh. Ce sont les caractéristiques physiques et moraux mmh. de mmh. quelqu'un. Yes. D'accord Donc, Tu peux changer ton aspect physique, c'est vrai. Mmh. Mais ce qui est ancré en toi ça ne changera pas. Exactement. Apprends juste à l'aimer. Mmh. Ce qui peut changer en revanche, c'est le caractère. La yes. Bible veut que nous puissions nous perfectionner dans notre caractère mmh. et on retrouve ces points dans Galates 5, 22 avec Exactement. les fruits de l'esprit comme on connaît yes. l'amour, la joie, la paix, la tempérance, la maîtrise Amen. de soi et, et tout. D'accord Mais il y a des choses qui ne changent pas parce que Dieu veut que tu sois original. Dieu veut qu'il n'y ait pas euh, un autre comme toi. On est 8 milliards sur la Terre mmh. et tout le monde a sa Plus place. Yes. On est chacun unique. C'est ça. Tout le monde a sa singularité. Mmh. Exact. Donc, il faut qu'on puisse accepter notre singularité. Amen. Notre Seigneur est un Dieu créateur. En tout cas, pour ma part, la première fois que le Seigneur s'est révélé à moi, et euh, c'est une des fois les plus puissantes. Mmh. En fait, j'ai vu ses mains et il bougeait wow. ses mains comme ça parce qu'il voulait me montrer qu'il est architecte, il est créateur. Et oh il m'expliquait wow. tout simplement que de par sa créativité, il avait réussi à vraiment décliner une diversité. Vous voyez mmh. que même les espèces qui existent sur la Terre... Il y a plusieurs espèces pour oui. un groupement, mmh. euh, pour un groupe d'éléments. Vous avez les végétaux, il y a certaines plantes qui se mmh. ressemblent, mais ce n'est pas la même espèce. Mmh. Mmh. On est tous des êtres humains, mais on peut avoir différentes couleurs. Yes. On peut habiter à différents endroits de la Terre. Mmh. Et c'est bon de le savoir. Notre Dieu lui-même valide la différence. Ouais. Vous avez le droit d'être différent. Exactement. Vous avez le droit de ne pas penser comme tout le monde. Vous avez le droit de choisir rouge quand tout le monde choisit bleu. Mmh. Vous avez le droit de vous affirmer et d'être droit dans vos baskets. C'est ça, tant qu'on est sage absolument est ouais, tant, tant qu'on qu est, est sage. dans la volonté de Dieu ah tout, oui bien sûr on restera oui, sans euh, la volonté ferme de sur nos de décisions de quoi ils hum. hum. nos choix bien hum. sûr c'est pourquoi il ne ah, faut mais... pas se calquer sur quelqu'un en fait hum. oui parce que cette personne n'est pas ce que vous devez être c'est ça voilà donc si on récapitule un peu pourquoi se valoriser parce que nous sommes nés pour impacter nous mm -hmm. avons une mission qui est différente bah, de celle des autres tout yes. simplement euh, se valoriser pour savoir aimer et donc du coup valoriser aussi l'autre personne mm -hmm. et aussi pour vivre la vie qu'on est supposé mener tout Amen. simplement mm -hmm. au lieu de vivre la vie de quelqu'un d'autre c'est mm -hmm. exactement, est exactement est -ce ça c'est un imposteur dans sa propre vie Amen. C'est ça. J'aimerais pouvoir Alors, partager. Ouh, excuse-moi, tu avais hein. pas fini de parler. Non, je disais justement, est oh. bien, je disais juste tout simplement qu'au ben, lieu d'être l'imposteur de, de, de sa propre vie, on doit vraiment être le, le prophète de nos vies. Amen. Et pouvoir ben, vraiment prophétiser sur nos vies, mm -hmm. parler sur nos vies, au lieu d'usurper l'identité de quelqu'un. Amen. Ouais, C'est vraiment ça. Amen. Je Amen. voulais juste partager un petit verset. Bien sûr. Euh, qui est dans Romains 8, au verset 1 qui va nous dire il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors pourquoi je voudrais partager ce verset En général, on est condamné sur la base de ce qu'on fait dans la justice. Yes. Voilà, donc tu as volé, tu, vas être, tu vas être condamné pour cela. Mais si tu es en Jésus-Christ, il n'y a aucune action. Il n'y a aucune chose qui peut être inscrite dans ton, dans ton casier euh, judiciaire, j'ai envie de dire, oui. ou le casier de ta vie, mm -hmm. qui pourrait faire que tu es condamné. Mm -hmm. Mais ça, ça se fait uniquement si tu es en Christ ça se fait uniquement si tu acceptes le Seigneur lorsque tu acceptes le Seigneur c'est le don de justice que tu reçois, c'est à dire que tu es juste Amen. et ta personne est voulue accepté par le Seigneur. Le fait de savoir ça peut être un bon départ pour commencer à s'aimer. Et ça, ça peut être une bonne base pour commencer à apprécier et à souligner les bonnes choses que tu découvres de ta personne. Amen. Amen. J'ai envie de dire que euh, l'évangile, c'est la bonne nouvelle, tout simplement. Amen. Yes. Et donc, du coup, dans cette bonne nouvelle, il y a ton identité. Et donc, tu auras la bonne nouvelle, la joie de découvrir que tu n'es pas ce qu'on avait dit que tu étais. Jusqu'à présent, mais tu verras mmh, que ce yes. que Dieu dit de toi, c'est juste merveilleux. Et tu comprendras en quoi est-ce que l'Évangile est une bonne nouvelle. Amen. Amen. Donc voilà, tout ce qui est chirurgie, etc. Alors, on n'est pas en train de condamner tout ça, hein, d'accord Ce n'est pas le sujet, mais c'est juste tout pour tout dire monde. que tout ce qu'on va vouloir faire pour changer notre aspect mmh. extérieur n'aura aucune valeur, n'aura aucune portée, n'aura aucun impact si ce que nous sommes à l'intérieur n'est pas révélé, n'est pas... Euh, voilà, si on ne sait pas, si, si, si ce qu'on est à l'intérieur n'est pas, ben, pas révélé, en fait Amen. tout simplement, si on ne connaît pas la vérité, on demeurera toujours comme un esclave, esclave des paroles des autres de esclave, euh, voilà de l'approbation des autres, Exactement. effectivement, esclave de ce qu'on voit, euh, voilà, de l'affection, esclave de ce qu'on voit même sur les réseaux, mmh. etc. Mmh. Euh, ne vous fiez pas à tout ça, en fait. Mmh. Donc, euh, je sais pas, j'aimerais juste encourager quelqu'un ce soir bah, oui. euh, pour rebondir sur ce que Daphné a dit. Si tu ne connais pas le Seigneur, sache qu'en tout cas, c'est parce que nous, nous l'avons connu aujourd'hui nous savons qui nous sommes c'est parce que nous avons connu le seigneur et que nous apprenons encore à le connaître hein, oui. parce qu'on n'est pas arrivé là où non. on est ok mmh. <rire> la vie c'est un processus mmh. donc nous ne sommes pas arrivés mais par sa grâce et eh ben nous découvrons encore euh, un peu plus chaque jour qui nous sommes Amen. nous apprenons à nous valoriser tout en étant équilibré euh, en étant humble aussi Amen. en faisant preuve d'humilité et preuve de sagesse aussi, je le crois. N'est-ce oui. pas les filles Oui. Voilà. Donc c'est vraiment en Christ que nous avons connu notre valeur. Avant oui. ça, c'était une catastrophe. Non, oui, oui. <rire> vrai. non mais c'est vrai, il faut le dire. Non, parce ouais, que euh, oui, voilà, on reçoit beaucoup de compliments. Ah, les filles, vous êtes trop belles. Ah, c'était super. Ah, c'était ceci, c'était cela. Mais... En réalité, même pour qu'on puisse se tenir là sur un plateau et, et, et tenir un micro et parler comme ça, mmh. euh, être filmé, ce n'était pas forcément donné, ce n'était pas mmh. forcément facile. Mmh. Mais ce qui est bien avec Christ, mmh. c'est qu'on ne fait pas les choses par nous-mêmes, pas par notre mmh. propre force. Mais voilà, quand il dit euh, « Marie-Alexandra, je veux que tu fasses ça. Daphné, je veux que tu sois chroniqueuse. Mylène, je veux <rire> que tu sois chroniqueuse, etc. Ouais. » Et nous, on est là euh, « OK, d'accord. <rire> » euh, Non. Non, on n'a pas envie. Je peux <rire> pouvoir raconter <rire> On boude, <rire> on boude, mais finalement, on se retrouve ici à faire les choses parce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui, Saint qui nous motive, c'est le Saint-Esprit qui est notre force. Amen. On ne fait pas les choses par nous-mêmes, c'est lui qui nous conduit. Mm. Et on croit vraiment qu'il nous utilise Amen. ce soir ben, pour vous impacter et pour toucher vos cœurs. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Quelqu'un un mot d'encouragement euh, oui, donc vraiment je voulais encourager vraiment ces, ces hommes et ces femmes qui vont regarder cette émission à vraiment prendre conscience à demander à Dieu quelle est leur valeur qu'est-ce qu'il a déposé en chacun d'eux quel, quel, quel caractère il veut en fait qu'il qu revêt totalement et qu'il soit conscient que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, dans le domaine financier, dans le domaine, peu importe ton domaine, que tu sois vraiment excellent et que tu saches te, te, te valoriser, mais que tu saches également te fier aux autorités, te fier aux conseils, aux critiques et surtout, comme je le disais tout à l'heure, fais ce travail en fait de mourir à l'offense, mourir aux critiques, mourir en fait aux flatteries et vraiment tu seras la tête et non la queue et vraiment te dire que Dieu a des choses, des plans merveilleux pour toi et il ne veut pas que tu, tu fasses preuve de minimalisme ou que tu fasses preuve d'orgueil mais au contraire il veut que tu sois équilibré et tu le seras parce qu'il fera de toi cette, cette belle créature, il fera de toi vraiment cette excellence, cette, cette merveilleuse cette vie enveilleuse personne qui l'a conçue dès le ventre de ta mère quoi donc Amen. vraiment je t'encourage à vraiment manifester tous ces fruits et à le rechercher dans sa présence Amen c'était deep hein oh. Oh. Mylène tu dois prêcher Amen oh. wow. <rire> Daphné tu as un petit mot d'encouragement hum, alors je ne vais pas commencer par encourager je vais commencer par dire bravo bravo à toutes les personnes qui sont conscientes qu'elles s'auto-dévalorisent Bravo parce que malgré le fait que vous dévalorisiez, vous regardez cette émission, c'est parce que vous voulez changer. Amen. Bravo d'avoir pris la décision de se dire, stop, ça suffit, je veux que ma vie change. Mmh. Bravo aussi d'avoir tenu le coup, euh, de s'être accroché même mmh. quand ça n'allait pas. Mmh. Mais maintenant, la bonne nouvelle, c'est que tu peux vivre une vie sans avoir à combattre ces pensées finalement qui Amen. te détruisent. Il y a une autre dimension pour toi, il y a une autre manière de vivre. Tu peux toi aussi profiter de la vie, tu peux toi aussi vivre ta best life Amen. en croissant croyant tout simplement que Jésus-Christ te regarde avec un regard d'amour, de compassion, oh, de validation. Euh, notre Seigneur est fier de nous. La Bible dit que nous sommes la prunelle de ses yeux, qu'il connaît le nombre de cheveux que nous avons sur notre tête. Amen. Dieu fait de nous son sujet de réflexion et d'investigation favori. D'ailleurs, il a tout mis à disposition pour que nous soyons bien à l'intérieur comme à l'extérieur. On dit qu'on doit prospérer, à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Amen. En te connectant à la source qui est Dieu, tu verras que ton âme va prospérer. Amen. Tu verras que ton âme sera dans la joie. Tu verras que ton âme sera remplie de force et tu vas le manifester dans tes paroles. Tu vas le manifester dans tes choix. Tu feras des choix meilleurs pour ta propre vie. Yes. Tu prendras des décisions que, qui, qui oseront te faire sortir de ta zone de confort. Vraiment, euh, tente ça tente ça, met vraiment cette, ce problème de dévalorisation devant le Seigneur, faisant une affaire personnelle et deal ça avec lui dans le secret. Et ouais. pour finir, pour les personnes qui ne souffrent pas d'auto-dévalorisation euh, mais qui <rire> se kiffent, mais continuez Continuez Soyez des lumières, montrez-nous la amen. beauté de ce yes. monde yes. On veut vous observer et vous regarder avec yes. du pop-corn. Continuez. Oh là là. <rire> avec du pop-corn, elle <rire> <rire> la... Mais tu sais, je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit je dis déjà un grand amen. Et en fait, pendant que tu parlais, j'avais vraiment à l'esprit les hommes, les mmh. hommes, les hommes, les hommes parce qu'en fait on a l'impression qu'il n'y a que les femmes qui sont touchées yes. par cette histoire de se dévaloriser, mais, mais les hommes aussi se dévalorisent beaucoup énormément, mais le problème c'est qu'ils sont beaucoup plus silencieux que les mmh. femmes, ils se montrent ils beaucoup moins, mmh. donc voilà, ce message en fait, tout ce que nous avons dit là ce soir s'adresse également à vous hum. chers hommes, ça. ne soyez pas découragés, mmh. on vous soutient d'accord, mmh. euh, on vous soutient on est avec vous, on prie pour vous et Amélie. voilà, cette émission est également faite pour vous, même si elle s'appelle les boss ladies. <rire> Et oui, c'est aussi pour vous les hommes. Exactement. Donc voilà, bah, l'émission est déjà finie. Mm -hmm. voilà. Comme d'habitude, c'est passé super vite. Mm -hmm. Ok. Bah en tout cas, je voulais vraiment vous honorer les filles, vous dire merci. Merci à toi. Merci à Daphné. Merci, merci Daphné. À Dieu. Merci, Daphné. <rire> merci Mylène. Merci. merci pour votre pierre à l'édifice. Mm. Merci beaucoup Apôtre. Merci Pasteur Paulette. Merci encore à Sabrina. Merci, merci encore à toi Pasteur Grasse. Merci à vous chers téléspectateurs. Et nous remercions les équipes qui sont derrière, qui nous subliment et qui font que cette émission puisse mm. avoir lieu. Voilà, nous vous disons à bientôt et à Ciao so bye bye, bye. bye.